Bonjour à tous, alors je m'appelle Héloïse Desmarie, je suis comportementaliste animalier donc pour Chien et Chat depuis 12 ans maintenant et j'ai fait le choix de me faire accompagner par Virginie en coaching tout simplement parce que bah, quand on est entrepreneur depuis 12 ans, on prend des décisions tous les jours, des petites, des grandes et puis bah, au bout d'un moment on a un peu du mal à y voir clair, à être efficace on ne sait plus si c'est la bonne décision, pas la bonne décision, et donc mon, mon but était vraiment bah, d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure clarté, et notamment bah, Virginie m'a accompagnée dans la mise euh, en ligne de mes services, donc ça c'était hyper important et j'avais pas envie voilà, de perdre du temps à savoir si c'est bien, pas bien ce que je fais. Et Virginie a vraiment su me guider et m'accompagner pour que bah, finalement ma mise en ligne ou ma mise euh, la mise en ligne pardon, de mes services soit le plus efficace possible. Donc un grand merci. Ce que j'ai beaucoup apprécié c'était la disponibilité de Virginie durant le coaching, mais aussi bah, sa bienveillance et puis on s'amuse beaucoup dans le coaching, c'est pas rébarbatif du tout, on rigole plein de fois, donc c'est super sympa. Donc merci encore et puis bah, à très bientôt